Je n'aime pas trop les discours. J'ai toujours pensé que le rôle du barman était. de la fermer et d'écouter. Et de ce point de vue-là, Gabe était le pire barman que j'ai jamais connu. J'avais jamais. verbalisé. un cycliste pour excès de vitesse. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission. Même s'il si ne savait probablement pas écrire admission, ni dissertation. Il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes. De Seattle jusqu'à là où je me tiens maintenant. Je me souviens de 14 occasions précises où Gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire. La première remonte à il y a deux ans. Du coup, pour faire court, au lieu de lui mettre une amende, je lui ai offert une bière. Gabe était à un mètre de nous. Il nous souriait comme un idiot. Il devait y avoir d'autres personnes. Mais je me souviens que de lui. Et puis il a dit « Je sais, c'est pour ça qu'on ne prononce pas le cas. <rire> » Ensuite la cinquième. Il se souciait de tout le monde. C'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer. C'était un baratineur de première. C'était mon meilleur ami. Tout ce que je tiens à dire, c'est que... Gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar. Mais il l'a quitté en étant de la famille. Je crois que c'est tout. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Et j'aimerais tellement C'était Ce que... clairement pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Gabe a appelé la mine. Je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle. Ils ont merdé. Et maintenant... Gabe est mort. J'étais de service. Si quelqu'un avait appelé, c'est moi qui l'aurais eu. Personne n'a appelé. Tu mens Et devant la sœur de Gabe en plus, putain Alex a tout entendu. Il a raison. J'étais là quand Gabe a appelé. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire pour ta défense, Mac. Rien, je dis juste. que. j'ai pas reçu d'appel. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Bon, tout le monde. il y a une enquête en cours. Et, Et si. Euh... on passait les événements en revue hein Fils, quand je t'ai vu au magasin de disques, tu avais l'air d'avoir très envie de trouver Gabe. Tu te rappelles pourquoi hm J'étais encore disputé avec Riley, peut-être et j'ai pas à écouter ça. Je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez Gabe avec la gueule fracassée. Ryan... Et que quelques heures plus tard, comme par hasard, tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu d'appel. Peut-être qu'il n'y avait plus de réseau. Merde, c'est pas comme... C'est pas comme si on pouvait toujours se fier à Gabe. Fais gaffe à ce que tu dis, Mac. Ryan, assez. Tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé, fils. Mais il y C'est des temps... conneries, papa Ce petit con traite Gabe de menteur pendant sa veillée, putain Non, je, je te dis simplement Putain, Mac Je te jure Si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel Arrêtez Arrêtez ça tout de suite Ce n'est ni le moment, ni le lieu. On est tous ici pour Gabe. D'accord, Ryan Char, je suis désolé, c'est pas... J'essaie juste... C'est pas moi qui l'ai tué. T'en es sûr Répète un peu pour voir. Ryan a oh, Mais je, je dis rien, mais il me semble avoir entendu que c'était toi qui... ferme-la, bon sang. Non. Non, vas-y. T'as quelque chose à dire, Mac Parle, bordel de merde. Allez, les gars, me forcez pas à intervenir. D'accord Si t'insistes Puisqu'on en est à balancer des accusations à ce qu'on m'en a dit, c'est toi qui as coupé la corde Pas sur toi. La pégée est terminée Tout le monde dort Alex Salut. Qu'ils aillent se faire foutre. Est-ce que ça va Non, pas du tout. Je suis une vraie loque. T'as tout à fait le droit de te laisser aller, tu sais. Merci. Est-ce que... Euh, C'est le bordel. Et... Tu veux entrer Ouais. Tu joues de la guitare Plus ou moins, c'était un cadeau de Gabe. C'est un beau cadeau. Gabe essayait toujours de faire des roues arrière devant le magasin, pour me faire rire. Il a jamais réussi. <rire> Jusqu'à ce qu'il se casse la gueule. Ça c'était à mourir de rire. C'était surtout pour Ethan que Gabe voulait participer au gènes. Mais vers la fin, <rire> il était encore plus excité que lui. J'aurais voulu voir ça. On l'a prise l'an dernier. On était à Je crois pas. Quoi Il l'a gardé. Quel comment, Pardon, donne-moi juste une minute. Bien sûr, pas de problème. bien. Je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé, mais ça l'a retourné. Je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan. J'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider. Je peux savoir ce qui se passe avec Steph. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de babyfoot, Gabe Chen. Oh, t'es terrible J'arrive pas à croire que je dois rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, euh, de rien. N'importe quoi. Gabe, j'ai déjà réservé le bus. <rire> Attends, écoute-moi. On se fait une dernière partie. Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je te paye le bus. Tu viens de perdre 50 boules. Nom du groupe déjà Don't cheat on my yard Ils sont fabuleux Leur guitariste n'a qu'un bras Ça déchire. Eh merde Putain de météore bleu cheaté à la con. Oh Et ta manette est cassée aussi. On joue jusqu'à ce que je gagne. Je vais passer la nuit ici alors. Ton nouveau job à la radio. Oh, je t'ai pas dit. J'ai pas accepté. Je bouge sur Denver la semaine prochaine. De quoi Je crois que j'en sais assez pour l'aider maintenant. Steph Pardon. Qu'est-ce que c'est gênant j'ai besoin d'un peu de temps. J'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Ouais. C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon, Alex. T'occupe pas de moi. Je pourrais mettre un disque, si tu veux. Non d'humeur pour ça peut-être que si j'essayais autre chose je peux te servir à boire si ça te dit non merci mais c'est cool d'avoir proposé je t'en prie c'est pas ça dont elle a besoin une partie vite fait Gabe t'a dit qu'on y jouait Non, j'ai eu une intuition. Ah bon Ben, t'as raison. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment. D'accord. On se fait ça en 5 points Si tu veux. Ça vous arrivait souvent de jouer, Gabe et toi C'était un de nos jeux préférés. Tu dois être plutôt bonne alors. Mm -hmm. Tu étais dans un groupe, non Oui. Tu faisais quoi De la batterie. Et euh, t'as joué combien de temps avec le groupe Non, trop longtemps. Compris. Gagné! Ouais, quel choc. Ouais, mais tu t'es donné à fond au moins. Euh, je me suis clairement pas donné à fond. Non, mais je comprends. C'est chaud comme jeu. Il faut avoir du talent, du timing. et la volonté d'une championne. Ah, oh, tu crois que c'est ça? Ok, c'est bon. Blague à part. Jouer à ce jeu débile avec toi, c'est exactement ce qu'il me faut, là. C'est parti. Je me donne à fond cette fois. Alors t'as intérêt à te concentrer. Je suis concentrée. Tant mieux. Je voudrais pas que tu sois distraite. Aucun risque. Le meilleur groupe du Nord-Ouest, allez. <rire> T'essaies de me distraire ou quoi Oh, bien sûr que non. Kinney, si ça t'intéresse. Pourtant, j'ai vraiment essayé cette fois-ci. <rire> ok, attends un peu. On passe aux choses sérieuses. Une dernière partie. La gagnante remporte le titre de championne ultime de babyfoot. Hmm, Je sais pas trop. Oh, allez. Tu sais que Gabe aurait adoré nous voir jouer comme ça. Là, tu m'as convaincue. <rire> On y est. Le tout pour le tout. Ça fait beaucoup de tout. C'est le genre de partie où il faut rester concentré, et ce quoi qu'il arrive. Carrément. Au fait, dis-moi, t'aimes les filles ou bien T'en fais pas. J'essayais juste de me mettre dans ta tête. La seule chose que j'ai en tête là, c'est d'écraser au baby-foot. <rire> oh merde. La perdante dit quoi Merde, tu m'as démasqué. chaîne a fini par s'effondrer. Bien joué. Merci. T'es bien meilleure perdante que Gabe. C'est pas marrant. Désolée de gâcher ta victoire. Alors, tu vas faire quoi maintenant Comment ça Ce bordel avec Mac, il ment, c'est clair, non Je sais pas ce qui se passe avec Mac. Son histoire ne tient pas la route. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que je dois découvrir ce qui s'est passé cette nuit exactement. Pour moi et pour Gabe. Tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci. Ça. ça fait plaisir. Et il faut que je retourne travailler. Ok. À plus. À plus. Je sais que Gabe a appelé, mais est-ce que Mac les a vraiment laissé tout faire sauter juste pour se venger? J'ai jamais pu voir Gabe derrière son comptoir, mais il a placé la barre très haut. Je parais que Gabe y apparaîtrait régulièrement si c'était pas lui qui prenait les photos. Eh ben, ils se sont bien chauffés ici. Non, oh, Alex, t'embête pas avec ça. Trop tard. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est pas une raison. On veillait ton frère, et tous les deux vous méritiez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. Merci pour tout. C'était pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais, les bonnes veillées, ça n'existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment, mais je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Mais il faut que je te prévienne... Ça ne te permettra pas forcément de complètement tourner la page, ni même un peu. Mais... Ne... ne compte pas trop sur MacLoudon. J'ai pas le choix. C'était mon frère, je peux pas ne pas au moins essayer. Oui, c'est vrai. Mais si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte veut te voir. Ah, et encore une chose. Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais je, je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte et celle de l'étage. C'est chez toi maintenant. Reste autant que tu le voudras. Et pour le loyer Je veux pas squatter non plus. Ne te tracasse pas pour ça. On finira par trouver une solution le moment venu, je te le promets. Merci. Fais leur leur fête. <rire> Je... J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. Thank you. Bon, Jed m'a dit que je pourrais peut-être trouver Mac au magasin de fleurs. J'ai quand même le temps de passer par le dispensaire, si je veux. Oh, déjà au courant pour l'accident. C'est passé aux infos Non, personne n'a été viré. Pour l'instant. Salut, Pac. Salut euh, Tu tiens le coup J'ai connu mieux. Ouais, évidemment. Question à la con. Dis, tu sais, je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure. Gabe était différent. Il réussissait à me faire sourire même les jours les plus difficiles. Ouais. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Et, euh... Et quand tu seras prête, il faudra que j'enregistre ta déposition pour l'enquête. MacLudon, le mec a débarqué à l'appartement de Gabe pour lui taper dessus. Le responsable de la sécurité ce soir-là, il te ment, c'est clair. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Je sais que t'es en colère, Alex. Il y a une enquête en cours, et je suis obligé de t'interroger. Ouais, bien sûr. C'est bien de savoir que les hipsters peuvent survivre à cette altitude. C'est n'importe quoi On a le droit de savoir ce qui se passe avec nos jobs Vous pensez que rien ne va vraiment changer, c'est ça J'ai donné 8 ans de ma vie à Typhon, et ils sont même pas foutus de répondre à une question sur mon poste Typhon n'en a rien à battre de personne. J'arrive toujours pas à m'y faire. Il y a eu un mort C'est carrément un beau merdier. Ce serait le moment d'aller au dispensaire. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. Rien de tel que trois points d'exclamation pour signaler une fête. J'espère seulement que le conseil votera pour. Salut. Salut. Est-ce que les gens n'aiment plus les glaces J'ai regardé notre budget. Si on ouvre que trois jours par semaine, on pourra s'en sortir. Et c'est tout Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps. C'est bon. Steph m'a demandé de passer. Elle doit être quelque part par ici. Je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan Ouais, il le vit vraiment mal. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça, lui aussi De quelque chose de fun et d'intéressant Comme un GN Comme celui où Gabe et toi alliez l'emmener Ouais, mais créer rien que pour lui, était énorme Est-ce que c'est seulement faisable Ce sera pas une grosse production, mais ce sera quand même fun. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Ethan t'a donné une de ses BD, non Bon, à ton avis. Qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre pourfendeur de monstres Storm Breezer a l'air d'être un adversaire de taille. Je vote pour lui. <rire> ok, bon. Il faut que j'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un oeil Et passer des coups de fil Je vais voir ce que je peux faire. Chers auditeurs de Haven, c'était Fontap avec... Comment Chrissy a pu me quitter après tout ce qu'on a vécu ensemble. Difficile de faire mieux que la musique de rupture. Mais il y a peut-être quelque chose qui lui remontera le moral dans le coin. Ah, oh. On dirait que Steph veut pas juste que je l'aide à prendre des décisions. Elle veut que je joue un barde. C'est parti. Je vais commencer par mon nom. Eh, venez avec votre ex. Je suis sûre que ce sera différent cette fois. gras, ça sonne bien pour un barde. Pour les compétences... Le champ de distorsion a l'air fun. Mais la sérénade du salut serait sûrement plus utile. Va pour la sérénade du salut. Comment est-ce que j'ai rencontré Taynor par une nuit sombre et orageuse. Le GN pourrait être un succès. Il y a quand même des bénéfices sur la pêche pirate, ne l'oublie pas. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Pardon. On s'est déjà rencontrés. Tu es la sœur de Gabe Chen, c'est ça Alex, oui. Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Toutes mes condoléances. Charlotte Alex, salut. Jed a dit que tu voulais me voir. Je voulais savoir... Je voulais savoir comment tu allais. Oh, ça va. Je me laisse pas abattre. Parfois, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et toi, alors J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. Pour tout dire, j'essaie surtout de pas craquer pour Ethan. Il souffre. J'ai entendu dire qu'il le vivait très mal. C'est comme s'il si venait de perdre son père. Mais il me parle pas. Il avait jamais fait ça avant. Pas pour les choses importantes. Chacun fait son deuil à sa façon. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de temps. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Entre le divorce et le déménagement. Jamais il s'est renfermé comme ça. J'arrive pas à lui parler. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Gabe... C'est Gaïb. C'est quoi, ça Un affidavit. De Typhon. Si je le signe, alors je m'engage à pas les poursuivre. En échange d'un paiement. D'un gros paiement. C'est super chelou. Pourquoi est-ce qu'ils te proposeraient de l'argent s'ils avaient rien à se reprocher Ils disent que c'est un gage de bonne foi. Mais t'as raison. Il est mort par leur faute. Ils doivent pas s'en tirer. Est-ce que tu vas signer Je sais pas. J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... Tu ferais quoi, toi Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gabe Tu devrais pas signer ça. Je suis désolée, je sais que c'est dur. Mais tu peux pas laisser Tiffon t'acheter comme ça. Gabe a passé cet appel. Et je vais le prouver. J'ai juste... J'ai besoin de temps. Merci de ton honnêteté. S'ils sont prêts à acheter le silence de Charlotte, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ça m'a fait... Elle a raison, évidemment. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Il faut rien lâcher. Même si c'est dur... intérêt à marcher. Je dois dormir genre 3 heures par nuit en moyenne. Conseil de pro, si je peux. L'insomnie n'apparaît pas comme ça. Et le THC marche beaucoup mieux lorsqu'on traite aussi la cause sous-jacente. Tu sais ce qui t'empêche de dormir J'espère qu'ils t'ont un peu aidé, Gabe. Ces dispensaires bohèmes vont faire mettre la clé sous la porte à tout un tas de mecs chelous nommés Jim. La passion de Charlotte pour son art est vraiment une source d'inspiration. Rien de tel qu'une bonne tasse de weed bien chaude les jours de grand froid Quelle est la partie du cerveau qui gère la douce folie du planage J'adore le style de Charlotte. On n'en trouve pas à tous les coins de rue à Portland. C'est un zémi. En République dominicaine, on dit qu'ils abritent l'esprit des dieux. Ce que je préfère, c'est surtout sa tête. C'est super cool. Depuis quand ils font un doctorat pour fumer de l'herbe Stairway to Haven Tu vas pas le croire, mais c'est Gabe qui a choisi le nom. Ah, je te crois sans problème. Ça me fait halluciner que Charlotte ait continué à faire tourner le dispensaire. J'arrivais même pas à quitter l'appart. Habille-toi. Je pourrais carrément peindre ça, mais j'en ai pas envie. Ça, c'est mon genre de réduction. Les pipes en verre sont trop cool. C'est des genres d'œuvres d'art qui font planer. Je vais découvrir pourquoi MacMont. Elle a raison, évidemment. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Joli logo. Je parie que Charlotte l'a dessiné. Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. Ah, le travail de nuit, franchement, ça m'épuise. Ouais, mon cycle du sommeil est foutu. Café le matin, whisky avant de dormir. Comme ça, ça se crème. Le parc a l'air sympa à explorer. Au moins à l'époque, les seules personnes qui mouraient dans les accidents miniers étaient des mineurs. Je gardais Ethan quand il était petit. Toute cette histoire est juste horrible. Est-ce que tu l'as vu aux alentours du lac Ouais, ça n'avait pas l'air d'aller. J'ai pas été lui parler, je savais pas quoi lui dire. Tu, mon ami à plume. s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'elle cherche un oiseau Je tendrai l'oreille. Tu écris un roman Depuis quand Je viens seulement de commencer. Si je mourrais demain, comme ce mec, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie j'ai pas de réponse toute faite à ça. Prenons l'écriture créative. Mais ce cours débute seulement en été. C'est cool. Dans le genre « dieu d'osier ». a déjà été difficile pour moi, qui suis censée être une adulte. Mais pour Ethan... Salut, bonhomme. Salut, Alex. Est-ce que... tu veux qu'on en parle Ça va. Bon, il va vraiment pas bien. de me dire que tout va bien C'est… Je suis là pour toi, si jamais t'as besoin de moi. Il a l'air tellement seul. C'est terrible. Il était si jeune. Il doit lire un article sur Gabe. Je dis pas que toute la ville est une secte païenne, mais je dis pas non plus le contraire. Oh, pardon. Sympa vos jumelles. Vous regardez les oiseaux <rire> Ouais. J'essaie de gagner un concours. Non. Bonne chance. Merci. Oh, pardon. Pas de problème. C'est la sœur de Steve. J'ai tellement mal pour elle. Je commence à en avoir marre que les gens me plaignent. Eleanor? Pardon. Inutile de t'excuser. Alors, comment vas-tu Oh. Euh, je... Pour l'instant, j'essaie encore de m'y faire, je crois. Laisse-toi un peu de temps. C'est difficile, le changement. Que. Mac est là Il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Elle a l'air terrorisée, je peux pas la laisser comme ça. Allez, il faut que je découvre pourquoi elle a peur. Si Rayleigh la pro, elle ne doit rien savoir. Mes souvenirs s'effacent, je me sens brisée. Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi, mais tout devient déjà si désordonné. Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi. Hein apprennent pour ma maladie ils m'obligeront à fermer le magasin Je peux peut-être vous aider. Essayez de fermer les yeux et de vous concentrer sur ce que vous étiez en train de faire, peut-être. Si seulement... Est-ce que Riley le sait Vous pourriez lui demander Oh non, non, je ne peux pas demander à Riley. Je ne veux pas la déranger. Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas Oh, euh, je ne voudrais pas te retarder. Je... je veux vous aider. Bon. Par quoi Eleanor aurait commencé Vous avez coupé ces tiges aujourd'hui je... Je ne m'en souviens pas. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en ouvrant. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier j'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Qu'est-ce qui a bien pu la distraire? Si es là bas quand je suis entrée. Vous étiez peut-être en train de compter la caisse Tu n'es pas obligée de faire ça. Je me débrouillerai toute seule. Eh. Hey, je reste là avec vous. Vous avez été distraite par un appel Oui. J'ai reçu un appel tôt ce matin. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler. Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley Oh, je crois que c'est ça pour me parler d'une nouvelle commande. Oh, mon Dieu Mais qu'est-ce que c'était doit être celle que Riley est venue apporter. Je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys. Mais bien sûr. Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non Ça pourrait nous dire qu'il a acheté. Ça devrait. Monsieur Jededia Lukan. On dirait que le bouquet est pour Jed. C'est ça est passé me donner une commande pour Jed. Je savais que ça vous reviendrait. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Jed doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. C'est plutôt pour les enterrements. Mon Dieu. Elle a oublié. C'est Jed. Il sait probablement pas faire la différence entre un lys et une tulipe. <rire> ne le sous-estime pas, il est plus malin qu'il en a l'air. Merci encore de m'avoir aidé. Passe quand tu veux. Oui. C'est promis. Elle commençait enfin à se sentir mieux. J'ai pas voulu tout gâcher. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Bon, ce t shirt déchire. Il est à Riley Mon Dieu, il se multiplie. Les grandes choses ont de petits commencements, ou un truc du genre. Il a toujours un look incroyable. <rire> tu disais Oh, rien je repensais à un truc drôle que Cabe m'avait dit. Ce garçon aime les blagues. Je devrais prendre un chien de soutien émotionnel. Enfin, pour les autres Eleanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont D'abord, obligez Mac à dire la vérité. Le tourisme attendra. Alors, comment avance ta partie de Moondrop Ranch bah, Acheter ton poulailler Non, j'ai pas pu. J'ai dépensé tout mon argent à draguer le bûche. Putain, je suis fouté Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. Mac Alex Écoute, c'est pas le bon moment. Tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi Ça t'a pas suffi de me faire perdre ma meuf Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus Joue pas au con. Je sais que t'as menti pour le soir de l'accident. Tu sais que dalle. Mac, s'il te plaît. C'est mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Peut-être que si j'absorbais sa peur, j'arriverais à la vérité. Il faut que je trouve quelque chose pour le pousser à bout. Tout le monde veut ma peau. Alex Ryan, et même Riley. Putain Même Riley Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec elle Tout le monde veut ma peau. Alex, Ryan, j'ai rien à te dire. C'est le moment de vérité. J'ai rien à te dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Gabe aurait trouvé ça drôle d'être dans le journal. Salut Riley. Alex. Salut. Dis-moi, quand Max est battu avec Gabe à cause de vos rendez-vous secrets, c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac Oui. Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac, depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux. Après tout ce qui s'est passé, je comprends qu'ils avaient raison. Tu penses qu'il aurait pu ignorer l'appel de Gabe Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il en est capable J'ai pas envie d'y croire, mais... Pardon, je suis pas prête à parler de ça. Ouais, je comprends. Mais bon, s'il a vraiment rien fait de mal, pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher? Il m'a demandé de quitter Evan avec lui. Quoi Juste après la veillée. Il n'a pas voulu me dire pourquoi. Mais il avait l'air tellement coupable. Je lui ai dit non, que c'était fini entre nous. Mais maintenant, je... j'ai peur qu'il ait fait quelque chose de terrible. Riley de l'avoir dit. Tu mérites la vérité. Eleanor et toi avaient l'air proche Elle s'occupe de moi depuis que je suis toute petite. J'ai jamais vraiment connu ma mère, mais Eleanor a toujours été là pour moi. Qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac elle est aux anges. <rire> je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse. Tu crois qu'elle s'en sortira sans toi Elle est du genre coriace, mais je me fais du souci pour elle parfois. Elle rajeunit pas. Un jour, il faudra que je m'occupe d'elle. Je sais que ça lui a fait un bien fou de t'avoir avec elle au magasin. À moi aussi. Je sais que vous étiez proche, Gabe, et toi. Comment tu te sens Il me manque tellement. C'était comme un grand frère pour moi. Tant que tu l'aies connu. C'était vraiment quelqu'un de bien, Alex. Il faut que j'y aille. J'ai encore pas mal de choses à faire. D'accord. On se reparle bientôt. Ouais. Quand tu voudras. Le fait que Mac essaie de quitter la ville est trop chelou. Je parais que je pourrais lui faire peur avec ça. Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac. Dommage que je puisse pas fuir loin de tout ça. une révélation soudaine sur Prendre un nouveau départ ici. J'espère que les choses reviendront vite à la normale. Qu'est-ce que je pourrais trouver ici qui aurait sa place sur la table du souvenir de Gabe J'ai jamais pu voir Gabe derrière son comptoir, mais il a placé la barre très haut. chaud. Merci d'être resté avec moi. Je devrais peut-être poser ça en bas. Toi, tu vas en bas. Le genre de personne qui s'excite autant à cause d'une disserte serait capable de plus ou moins n'importe quoi. J'ai l'impression que cette journée passée avec Gabe remonte à un million d'années, mais ça fait même pas une semaine. C'est un début. Chose à fêter en ce moment. Adieu, place spéciale dépression. énormément pour Steph. Gabe me faisait tomber la manette des mains quand il pensait que j'allais le battre. Enfoiré, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Merci, Gabe. C'est parfait pour la table du souvenir. Contente d'avoir quelque chose en plus pour la table de Gabe. Gabe Chen, criminel de charme. Laissé par le DJ préféré de Haven, j'imagine. J'espère que Ducky n'a pas fini tout seul. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble. Le fait que Mac essaie de quitter la ville est trop chelou. Je parie que je pourrais lui faire peur avec ça. Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac. Ce que Riley m'a dit pourrait suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Allez, c'est parti Copine m'a parlé du projet que tu as de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi Je sais pas. J'ai rien fait. De Mac, quand je le trouverai. En attendant, il faut que j'en apprenne le plus possible. Tiffon surveille toujours tout Il contrôle toute la ville J'ai vu Max s'engouffrer dans cette allée. Quelle impression que tout le monde est en train de le regarder. Tout le monde croit que je l'ai tué. Ils me détestent tous des gens là-bas. Je vous ai dit d'annuler. J'ai bien vu comment on me regarder à la veillée. Tout le monde pense que je l'ai laissé crever. Je sais pourquoi tu mens. C'est Typhon qui Force à démentir l'appel. Quoi pour tel Je sais que t'as essayé de les arrêter. C'est eux qui ont merdé, pas toi. Arrête de mentir pour eux. T'as pas compris. Je leur ai dit que vous étiez là-bas. Et ils ont tout fait sauter quand même. Ils ont fait exprès Pourquoi J'en sais rien. Je te jure. Ensuite, j'ai eu un message me disant de dire que j'avais jamais reçu l'appel. Il faut que tu me crois. Gabe et moi, on s'entendait pas, c'est vrai. Mais je voulais pas sa mort. Et maintenant, Typhon me surveille. Ma meuf, elle, elle me prend pour un assassin Et tous mes voisins me détestent Qu'est-ce que je fais, moi, bordel Je crois que je peux le calmer, mais est-ce qu'il le mérite Allez, Mac. C'est bon, il faut que tu te calmes, ok Respire. Reste avec moi. Je sais ce que ça fait, quand personne ne nous croit. Quand tout le monde pense que t'es ce qu'il y a de pire. Mais la vérité éclatera, je m'en assurerai. Mais si les gens de Typhon s'en prennent à toi, il faudra qu'ils me passent sur le corps aussi, d'accord Je un peu mieux. Eh ouais, on finit par en apprendre des choses quand on passe sa vie chez le psy. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Ne quitte pas, Evan. Je vais découvrir la vérité. Salut. Ouais, c'est moi. Je peux te parler T'es où, là D'accord. T'avais raison. À propos de Typhon et de Mac. Alex. Mac a bien reçu l'appel. Comment tu le sais Il a reçu l'appel et il a menti. Ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire. Quelqu'un de la mine et il est trop... Ça ne change rien Je continue... De revenir ici, et de rejouer la scène. Mais ça finit toujours de la même façon. Ryan... Il est mort. Il est vraiment mort. Je suis là pour assurer la sécurité des gens, et j'ai échoué. Ryan... Je te dois la vie. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin, j'ai mis Gabe en danger. Je ne suis pas un héros. Je suis un lâche. C'est pire que tout. T'as été courageux ce matin. Tu l'es encore maintenant. J'ai jamais eu ton courage. Ça ne change rien. Gabe est mort c'est ma faute. Gabe, je m'en veux tellement. Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais. dans un costume de gorille <rire> et, et il saute de la falaise dans la piscine aussi Non, non. Il poursuit un mec en costume de banane. Lui, <rire> il saute de la falaise dans la piscine. Et donc... Attends, pardon, c'était un resto mexicain euh, En théorie, oui. <rire> la nourriture est... Euh, immangeable. Mais c'est le resto préféré de Gabe. <rire> c'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse. Je peux te poser une question Vas-y. Tu es venu me dire que j'avais raison à propos de Mac. Qu'il avait bien reçu un appel. Comment tu l'as su Il faut que... Je te dise quelque chose. Et c'est plus simple de te le montrer que de te l'expliquer. Tu vas trouver ça un peu bizarre au début. Et ensuite très bizarre. Tu me fais confiance à quelque chose qui te met tellement en colère que tu as envie de hurler. Concentre-toi bien, jusqu'à ce que tu le ressentes. Tout ce potentiel gâché. T'es en colère pour moi pour Ethan, pour Charlotte, pour tous ceux qui avaient un futur avec Gabe et qui leur a été volé. J'aurais aimé que tu sois là avec nous. Il n'y avait personne de plus drôle que lui. Même. même qu'une fois. <rire> Ce à quoi tu penses là maintenant. Continue, d'accord? Vas-y. <rire> d'accord. <rire> <rire> <rire> Je l'ai vu, elle bougera. Elle ne bouge pas. Elle bougera. Gabe Oula, ça en fait du sang. Gabe, c'est du sérieux. Tuer une bernage du Canada constitue une violation de la législation internationale. Arrête, c'est pas vrai. Ce sont des bernages du Canada, Gabe. Elles appartiennent à la couronne. La, la couronne de... Elles appartiennent à la couronne, Gabe. Qu'est-ce qu'on en fait profond à ton avis Oui, plus que ça. La gendarmerie royale du Canada peut repérer une tombe de bernache à 100 pas. La gendarmerie Non mais t'es sérieux Pardon Pardon Tu comptais me laisser creuser encore longtemps J'allais pas t'arrêter. Alors vous avez fini de l'enterrer, cette bernache, ou pas Et puis, elles appartiennent à la couronne Sérieux Bah, techniquement, elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs. Mais, comment... J'ai un... un pouvoir. Je peux... voir les émotions des autres. Elles prennent la forme d'une aura et si je m'en approche trop, je... je ressens leurs émotions. Comme... comme si c'était les miennes. Et quand je me concentre, j'arrive même à comprendre pourquoi ils ressentent ces émotions. Et c'est ce que tu viens de faire avec moi. Oh. Un genre de pouvoir, sans déconner. Jusque-là, ça avait toujours été des émotions négatives. Mais ça, c'était la joie à l'état pur. Qui d'autre est au courant J'en avais encore jamais parlé. À personne. C'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Typhon. Il a fait remonter l'appel de Gabe et ils l'ont ignoré. Maintenant, ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vagues. D'accord, mais. Pourquoi Je sais pas encore. Quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage. Je pense que découvrir de qui il s'agit, ce serait un bon début. Donc, tu vas t'attaquer à Typhon Il te faut de l'aide. T'es pas obligé tu ne te débarrasseras pas de moi. Euh, de rien, je suppose. Ouais. Merci. Merci. Non. Merci à toi. C'est pour toi, Gabe. Tu me manques. J'ai rien pu dire ce matin. J'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui. et de. de sa vie ici, avec vous. Je pourrais jamais connaître ça. Et même si j'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer, mais qu'on le construit. Then